Hey! Bonjour élèves musiciens! Aujourd'hui, un petit cours de composition-arrangement, on va dire. En fait, c'est une technique que j'utilise quand je veux composer une musique de chanson, par exemple. C'est vraiment pas une technique que j'utilise quand je fais une composition de style classique ou baroque. Là, je procède vraiment de manière complètement différente. Là, c'est vraiment adapté à la mélodie de chanson, on va dire, c'est-à-dire j'ai un air qui me trotte dans la tête, j'ai posé des paroles dessus ou euh, j'ai mis en musique des paroles d'une chanson. Tout ça, ça me plaît bien et je me dis bon bah pour ces mots-là, ce passage-là quand même, euh, il me faudrait euh, un accord un peu différent qui exprime autre chose, tout ça. Et bon, pff, je sors pas des sentiers battus, je reste dans ma tonalité, bon, dans mon mode et euh, bon finalement je, je suis pas, je suis pas très original. Cette technique porte un nom, c'est l'emprunt modal. Ça, ça te permet de faire ressortir de manière originale des mélodies somme toute assez simples. Malgré la théorie, tu vas voir qu'elle est assez sommaire. Ce qui est très intéressant, c'est justement le, le fait de, de mettre en pratique euh, cette astuce d'écouter ce que ça donne, et de faire des choix à ce moment-là. Donc c'est vraiment sur l'écoute, le ressenti, on joue la même mélodie avec des accords différents, on essaye de se concentrer sur ce que l'on ressent, et c'est ça qui nous permet de faire des choix. Je te montre ça dans quelques secondes, avec une mélodie et trois pistes d'accompagnement différentes, car on va tester trois harmonisations différentes de la même mélodie. Ok Allez, c'est parti Alors voici une mélodie que j'ai composée. Je ne te passe pas encore la piste d'accompagnement. Pour l'instant, on va se concentrer sur la mélodie. C'est une balade. On peut imaginer que j'ai écrit des paroles, je les ai mises en musique. J'ai bien envie de mettre des accords sur ma mélodie. Je n'ai rien mis à la clé, ni dièse ni bémol, donc ça veut dire que ma musique est en Do. Effectivement, les notes, tu vois, il y a beaucoup de Do ici, je termine par un Do. Ça tourne autour de Do mi sol. Si les notes c'est Do mi sol, eh bien ça veut dire que c'est l'accord de Do majeur. Donc je suis clairement en Do majeur. C'est une balade, tempo 66 à la noire. On va écouter la mélodie et ensuite on va voir comment on peut l'harmoniser. c'est une petite mélodie toute simple. Comment harmoniser cette mélodie Alors en fait, les deux premières mesures, euh, je n'ai rien mis ici, c'est parce qu'il euh, va y avoir le, le décompte de batterie 1, 2, et 1, 2, 3, 4, avant le début du morceau. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme accord ici Alors, DO, MI, Alors, comme on est sur une mélodie en DO, on peut commencer par un accord de DO majeur, par exemple. Ensuite, on a DO, FA, alors, quels sont les accords en Do majeur qui contiennent les notes Do et Fa Eh bien, par exemple, l'accord de Fa majeur. Après, on a Do, Sol. Bon, alors ici, en fait, on peut... Alors, on peut refaire encore Do majeur, mais on peut changer un peu, on peut faire La mineur, par exemple. A moins, c'est La mineur. Sol, c'est donc la septième mineure de l'accord de La mineur. Donc, c'est une petite tension douce qui est tout à fait agréable. Après, on peut mettre l'accord de Sol majeur. Pourquoi Puisque Sol majeur, les notes, c'est Sol ré. La septième, c'est euh, Fa, donc c'est en fait la, la mélodie qu'on a ici. Cette note là, c'est la note Fa, donc en fait c'est la septième de l'accord de Sol majeur. Soit on écrit la septième dans l'accord, soit on peut très bien aussi ne pas le mettre. Donc là, comme j'ai envie de faire très simple pour ce cours, eh bien, euh, on va mettre simplement Sol majeur, et puis on va finir évidemment par euh, Do majeur puisque euh, on termine par Mi ré Do. Donc, ce qui est posé sur le, sur le temps c'est le, le Mi, le Ré il est à contretemps, et puis ensuite on a le Do qui est anticipé à contretemps mais qui est quand même sur le troisième et quatrième temps. Donc c'est pas mal de remettre Do majeur ici. Donc ça nous donne quoi comme accord Ça nous donne Do majeur, Fa majeur, La mineur, Sol majeur, Do majeur. On va écouter ça avec une piste d'accompagnement. C'est assez sympa. Le fait d'être passé par le La mineur en troisième mesure, c'est mieux que d'être passé sur l'accord de Do majeur. Ça donne un petit côté euh, un peu mélancolique sur cette partie-là. On réécoute. Concentre-toi bien sur l'accord de, de La mineur. Alors, je disais, en fait, le, le principe, c'est que j'ai écrit un texte, par exemple, et je trouve que les notes importantes, c'est Do, Sol. Alors, tu vas me dire, bah, mélodiquement, euh, bon, pas plus que ça. Oui, mais il euh, y a des mots importants ici. Okay Donc, par exemple, euh, le cœur de ma chanson est vraiment sur cette mélodie parce que je dis euh, des mots qui sont vraiment très importants, qui illustrent euh, le caractère de ma chanson. Donc, là-dessus, j'ai envie de mettre un accord qui... Euh, appuie justement ces mots-là. Et là, c'est vrai que, bon, ok, il y a un, petit côté, un tout petit côté mélancolique, mais enfin, c'est vraiment très léger. Et bon, on ne peut pas dire que ça mène vraiment énormément en valeur ce passage. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre Je vais te montrer ce que j'ai trouvé comme accord à la place de la mineure. Et après, je t'expliquerai pourquoi ça fonctionne et comment j'ai fait pour le trouver. D'accord On commence par l'écoute. J'ai conservé l'accord de Do majeur, l'accord de Fa majeur, L'accord de Sol majeur, l'accord de Do majeur. Et ici, plutôt que de mettre La mineur, j'ai mis La bémol. Encore une fois, je t'expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait pour trouver euh, cet accord de La bémol. Comment ça se fait que j'y ai pensé. Mais je vais d'abord te faire écouter ce que ça donne avec la piste d'accompagnement. Vraiment euh, différent. On va réécouter ça. Donc au lieu d'avoir euh, la mineur avec la note do, on a la bémol avec la note do. En fait, on se rend compte vraiment que ici, sur cette mélodie, il se passe vraiment quelque chose de différent parce qu'on a un accord qui met en valeur complètement différemment la mélodie. Ça nous surprend un peu. Pourquoi bah parce que la bémol, évidemment, ça contient les notes la bémol, do, mi bémol. À part le do, bah la bémol et mi bémol, c'est des notes qui ne font pas partie de la gamme de do majeur. Donc euh, ça surprend quoi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas fait au hasard. On se dit, bon voilà, ce passage-là, je dois le mettre en valeur. Il faut qu'on attire l'oreille. Comment j'attire l'oreille Eh bien, avec deux notes aussi simples que DO-SOL. Eh bien, je vais mettre un accord différent. Évidemment, dans LA bémol, DO MI bémol, j'ai la note DO, donc je sais que ça va bien passer avec l'accord. Le SOL dans la mélodie, c'est la septième majeure de LA bémol, donc pourquoi pas. Ça, ça, ça peut être intéressant. J'essaye et je me dis Ah ouais, effectivement ça passe bien quoi. Ok, on réécoute. Et même le passage de la bémol à sol majeur est sympa. Ça nous donne une autre ambiance que le passage de la mineur à sol majeur. Alors on va écouter une troisième harmonisation. Alors cette fois-ci, je conserve l'accord de do majeur. Je conserve l'accord de la bémol majeur, l'accord de sol majeur, l'accord de do majeur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'accord de fa majeur en fa mineur. Ok, alors encore une fois, tu peux me dire, mais où est-ce que tu as trouvé un accord pareil Bon, bah ok, Fa majeur, Fa mineur, c'est pas loin, mais bon, comment tu as fait pour y penser Je vais t'en parler dans peu de temps. Donc là, l'accord de Fa mineur, c'est Fa, La bémol, Do. Donc tu retrouves déjà l'idée du La bémol. Donc ça peut te mettre sur une piste, pour essayer de comprendre comment j'ai fait pour trouver cet accord. Et puis les autres notes de Fa mineur, c'est Fa et Do, qui sont exactement les notes de la mélodie. Donc ça devrait passer sans problème. Alors, on écoute tout ça. as entendu, c'est vraiment euh, très curieux ce passage sur le, le Fa mineur, mais euh, ça sonne pas faux, c'est simplement que ça nous attire l'oreille. Donc si par exemple, dans notre chanson, on voulait absolument insister sur ce passage-là, et bien là, eh ben, là c'est réussi. Donc on réécoute. Concentre-toi bien sur le passage Fa mineur, La bémol majeur, et aussi sur l'enchaînement Do majeur, Fa mineur. entendre la différence entre les différents arrangements, je vais te faire écouter un accompagnement différent avec des accords plaqués au piano. Donc j'ai remis ici la première grille, à savoir Do majeur, Fa majeur, La mineur, Sol majeur, Do majeur. Et j'ai écrit aussi au-dessus L'analyse, Do majeur c'est le premier degré puisque nous sommes en Do majeur, Fa majeur c'est le quatrième degré, La mineur c'est le sixième degré qui est naturellement mineur, et Sol majeur le cinquième degré pour revenir à l'accord de Do majeur, l'accord de premier degré. Là on a une cadence 5-1, une cadence parfaite. Alors on écoute ce que ça donne déjà, donc là on a une contrebasse, non pardon, on a une basse électrique, un piano et une batterie. Et c'est un peu plus rapide car c'est 84 à la noire. Alors maintenant, je vais changer l'accord de La mineur par un accord de La bémol majeur, et donc ça devient l'accord bémol 6 majeur par rapport à Do majeur. On écoute la différence. on a vraiment un caractère différent et ce qui est sympa aussi c'est que le, le passage de la bémol à sol majeur comme c'est juste à côté eh bien c'est aussi intéressant euh, harmoniquement parce qu'au niveau de la basse ça nous donne quelque chose de vraiment différent on va réécouter les deux avec simplement la basse voilà, donc là d'abord avec la mineur Tu vois, le, le passage La mineur-Sol, bah, c'est déjà un mouvement conjoint. Hein. La Sol, c'est à côté, mais la bémol, c'est encore plus proche, parce que La Sol, c'est un ton, alors que La bémol-Sol, c'est un demi-ton. As-tu entendu la différence Et Maintenant, on change aussi l'accord de Fa majeur en Fa mineur qui nous donne un accord 4 mineur. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, quand on arrive sur le 4 mineur, ça nous surprend. Par contre, l'enchaînement Fa mineur, La bémol majeur, est moins surprenant que l'enchaînement Fa majeur, La bémol, avec seulement le piano. Je fais d'abord l'accord Fa majeur, La bémol, majeur. Simplement cet enchaînement-là. Là, Là c'est vraiment curieux comme, euh, comme enchaînement. Par contre, si je remplace Fa majeur par Fa mineur, l'enchaînement est beaucoup plus logique, on va dire. Beaucoup plus attendu. Par contre, ce qui est un peu plus curieux, c'est le passage de Do majeur à Fa mineur. Quand on a le passage Do majeur, Fa majeur, ça, il n'y a pas de problème, c'est assez attendu. Alors comment ai-je fait pour trouver tous ces accords Comment j'ai fait pour y penser eh bien, j'ai utilisé une technique que l'on appelle l'emprunt modal. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un mode. Le mode, ça n'a rien à voir avec l'expression « je suis à la mode ». La mode et le mode, ce sont des notions complètement différentes. Le mot « mode » en français provient du même mot qui a donné « mood » en anglais. Et « mood » en anglais, c'est l'ambiance. « In the mood », c'est être dans l'ambiance. Le mode, il nous donne l'ambiance générale d'un morceau. Est-ce que le morceau est plutôt joyeux, triste, mélancolique, mystérieux, etc. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais écrire deux fois la gamme de DO, mais dans deux modes différents. Tout d'abord, dans le mode majeur, puis dans le mode mineur naturel ou éolien. On dit les deux. Donc tout d'abord, la gamme de DO majeur, DO Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et je vais réécrire le Do. Alors en fait, si on essaie de trouver les accords de trois sons qui correspondent à chaque degré de cette gamme, eh bien au-dessus de chaque note, on écrit en tierce, donc Do, Mi, Sol, ça va nous donner un accord majeur, Ré, Fa, La, un accord mineur, Mi, Sol, Si, un accord mineur, Fa, La, Do, un accord majeur, Sol, Si, Ré, un accord majeur, La, Do, Mi, un accord mineur, Si, Ré, Fa, un accord diminué, et là on revient à, au premier degré, je ne vais pas le réécrire, Do éolien, ou Do mineur naturel, donc c'est Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, la bémol si bémol do donc si on écrit les notes en tierces au-dessus de chaque degré ça nous donne l'accord do mi bémol sol donc c'est un mineur ensuite nous avons ré fa la bémol donc 2 diminué mi bémol sol si bémol donc bémol 3 majeur fa la bémol do donc 4 mineur Sol, Si bémol, Ré, donc Sol mineur, La bémol, Do, Mi bémol, donc bémol 6 majeur, Si bémol, Ré, Fa, donc bémol 7 majeur. Alors pourquoi bémol 3, bémol 6, bémol 7 Et bien tout simplement parce que Mi c'est troisième degré par rapport à Do, donc Mi bémol c'est un demi-ton en dessous. Donc c'est le bémol 3. Pareil, la, la bémol, si c'est bémol, c'est la même démarche. La technique de l'emprunt modal est toute simple, mais elle est amusante. C'est que l'on va pouvoir piocher dans un mode ou dans un autre. Donc par exemple, je peux remplacer le troisième degré, qui est 3 mineur, par son bémol 3. Pourquoi pas Alors Évidemment, il faut que la mélodie s'y prête. Hein. Si dans la mélodie j'ai euh, Mi Sol Si, je ne vais pas mettre l'accord de Mi bémol, parce que si je joue la note de Si en mélodie avec la note de Si bémol qui est contenue dans l'accord de Mi bémol majeur, ça va frotter à mort. Donc euh, ce ne sera peut-être pas très heureux. Donc il faut adapter nos choix à la mélodie. Mais c'est ça le principe. On va dire par exemple 1, 3, 6. 4, 5, 1. Pourquoi pas Comme je peux piocher allègrement dans un mode ou dans l'autre. Alors, mes mélodies, j'imagine qu'elles sont en Do majeur. Donc, je vais commencer par l'accord 1 majeur, Do. Après, au lieu du 3, je vais prendre le bémol 3, par exemple. Je vais enchaîner sur le bémol 6. Et puis ensuite, pour le 4... Bon, alors je peux faire le 4 mineur, et puis après je vais faire le 5 majeur, et je termine par le 1 majeur. Ok, donc ça nous donne quoi comme grille, ça Ça nous donne Do majeur, Mi bémol majeur, La bémol majeur, Fa mineur, Sol majeur, Do majeur. Mais j'aurais pu choisir Do majeur, Mi mineur, la bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, Do majeur. Do majeur, Mi mineur, La bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, Do majeur. Donc là je sors de la mélodie de tout à l'heure. Hein. Évidemment ces deux enchaînements ne vont pas forcément coller sur la mélodie de tout à l'heure, mais c'est juste pour euh, te donner des idées. il y a vraiment de quoi faire avec tout ça. Alors en fait euh, là j'ai utilisé deux gammes, en fait deux modes, le mode majeur et le mode éolien ou mineur naturel, mais en fait tu peux utiliser bien d'autres modes. Alors si ça t'intéresse, euh, je t'ai préparé un petit cadeau, même un joli cadeau. Je t'ai écrit plusieurs modes en partant de do, des modes qui sont euh, assez souvent utilisés euh, dans la musique, notamment lorsque l'on écrit des chansons, avec à chaque fois l'analyse harmonique, donc si c'est des 3 mineurs, bémol 3 majeurs, des choses comme ça, tout ça c'est indiqué, donc c'est cadeau, c'est offert. Pour euh, télécharger ton cadeau, tout simplement, tu cliques sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est un fichier PDF, tu as plusieurs modes avec l'analyse harmonique complète. Ensuite, à toi de t'amuser, à piocher dans un mode ou un autre pour créer des grilles harmoniques vraiment très originales. Et ensuite, donc, tu peux soit harmoniser des mélodies déjà écrites ou composer des mélodies sur ces enchaînements, d'accords. Voilà, voilà Du coup, je te souhaite euh, bonne musique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin et de cliquer sur la cloche de notification si tu veux être rappelé dès qu'il y a une nouvelle vidéo euh, qui va t'intéresser. Alors, quand je dis d'être rappelé, on ne va pas t'appeler au téléphone, évidemment, mais tu vas recevoir un email avec euh, la vignette euh, du cours si le cours t'intéresse, bah, tout simplement, tu cliques sur euh, la vignette et tu es redirigé directement sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Donc c'est entièrement gratuit, donc tu peux euh, largement en profiter. Et, euh, et puis en plus, bah, c'est assez pratique de recevoir un email chaque fois qu'il y a nulle vidéo, plutôt que d'aller voir sur la chaîne tous les jours, voir s'il y a du nouveau, est-ce que ça va m'intéresser ou pas. Là, tu reçois directement l'email avec l'image et la description. Okay voilà, voilà, donc euh, bonne musique. Bonne composition et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Armo Chopin.